Et les amis astro une vidéo un petit peu particulière parce que c'est pour fêter euh, et bien une euh, un événement très particulier qui me tient à cœur, ce sont les 10 cas d'abonnés de la chaîne astro de christophe de la chapelle bravo à toi christophe bravo à toi bravo à toi bravo à toi bravo à toi bravo à toi, bravo à toi. ouais franchement c'est une chaîne que j'affectionne particulièrement, parce que moi, vous savez, je suis complètement euh, nul en, en matos, hein, matos astro, il faut pas trop en parler, je connais le B.A.B.A. mais pff, en tout cas, dès que j'ai besoin de quelque chose, d'un conseil, ou que euh, voilà j'ai envie d'apprendre quelque chose, je vais sur la chaîne Astro. Hein. Ouais, très très bon euh, astrophotographe avec son, son stroke, son, son photo stroke. Donc, Christophe Chapelle, bravo à toi pour tes 10 K. Euh, d'abonnés. Alors pour fêter ça, j'ai décidé de faire 10K mais en courant. Donc 10 km rien que pour toi mon Christophe. Ouais bah Christophe, ça y est hein, on a fait le premier. Hein. un k un k tu te souviens 1000 abonnés. Tu te souviens sur ta chaîne Bah quand tu as eu euh, 1000 abonnés, euh, je suppose que tu as dû être euh, super fier, fier de ce que tu as fait de, de ta chaîne. Alors la chaîne a commencé à à avoir une petite couleur, hein, à avoir... Euh, je vais m'arrêter parce que vous allez vomir sinon ta chaîne, va bah, commençait à, à prendre forme. Hein. Franchement, tu te souviens de cette époque où tu te cherchais encore peut-être un petit peu, je sais pas. Hein, 1000 abonnés, c'est quand même extraordinaire de savoir qu'il y a 1000 personnes là, dans l'univers. 1000 personnes ah, Allez, on continue Deux cas de cas christophe deux cas sur ta chaîne 2000 abonnés alors là c'est sûr à ta chaîne elle est partie euh, on peut dire que tu fais partie des gens qui intéressent à avoir bah, vraiment une identité hein, je pense qu'à partir de de ce moment là franchement les gens commencent à, à te comprendre à te connaître euh, à t'apprécier et puis ils viennent chercher ils viennent chercher euh, des choses bien précises sur ta chaîne 2K, hein. 2000 Deux hein. Deux abonnés Deuxième kilomètre euh, mon Christophe Et encore bravo à toi hein. Oh il y a du vent purée C'est pas ce soir qu'on va faire une belle soirée astro hein. Regardez le ciel 5K Christophe, là, chapeau félicitations, hein, 5000 abonnés, pou pou pou pou, là, là, t'es es dans la cour des grands, hein. ouais, ouais, 5K, hein. c'est le tremplin vers les étoiles, ouais, vers les étoiles. Wouh Ta chaîne, franchement, elle est devenue de plus en plus top, top de de chez top. Hein. Tous tes conseils sur le matériel tes vidéos de ouf. Jamais, jamais j'aurais eu, moi, euh, cette connaissance du matériel, de l'optique, de tous tes conseils sur la photo, hein, tes lives que tu fais. Hein, et franchement, c'était euh, des trucs de dingue. Tu es passionné par le matériel, par l'optique. Et puis, bon, tu es, es quelqu'un de formidable. quoi. Et puis, euh, bon, quelle qualité aussi en, en explication, en pédagogie, c'est toujours très clair. Tout ce que tu dis, c'est clair, c'est fluide, c'est franchement génial. De te féliciter pour tes 10K. Aujourd'hui, en fait, tes 10K abonnés. Et bah, ce que j'aurais aimé dire, c'est merci à vous, merci à vous toutes et à vous tous hein, d'être abonnés comme moi à cette chaîne magnifique. Et on, on t'attend, hein, Christophe, sur euh, plein de projets, plein de choses merveilleuses. Franchement, euh, là, euh, tu es époustouflant, rayonnant. Quand il euh, y a une notification d'une de tes vidéos, bah, je ne pose pas de questions, je fonce, je la regarde, je mets un pouce bleu et je mets un petit commentaire, parce que franchement tu mérites tout ce qui vient de t'arriver là sur ta chaîne, c'est magnifique. Yeah Bon, allez, on se fait un petit sprint, allez c'est parti Allez, allez, allez on accélère, Christophe, accélère avec moi, allez, bientôt, 24, 20 km, 20 kg, et 20 km aussi, et prends ton temps, est hein. parce que là, là, là, là je suis mort, là encore merci Christophe pour tous ces bons moments passés sur ta chaîne, et merci aussi pour tous les futurs moment que je vais passer sur ta chaîne. Voilà. Et puis, euh, Christophe, t'as un super coach, hein, parce que où, tu m'as fait courir. Hein. Christophe, salut mon ami, à bientôt.